à la plupart de nos de nos camarades européens est-ce que vous avez euh, la nette impression que le, les banques européennes et les créanciers européens euh, ont été des principaux incitateurs de, de toutes ces lois de travail qui ont été proposées euh, voire même imposées aux différents gouvernements et qui les ont si même, euh, appliquées comme des euh, appliquées comme des petits, euh, des bon, des bon petits soldats voilà, c'est ma question. Vas-y, vas-y. tu Si tu fais, oui. Attends, ce que je propose. Je propose que les, les réponses se fassent un peu plus tard quand il y a eu plusieurs interventions. D'accord Il y en a là Oui, bonjour. Je voulais aussi réagir par rapport à cette cohérence et à ces parallèles qui sortent de tous ces récits, ces, ces politiques qui se ressemblent beaucoup. Mais aussi, euh, je trouve ce qui sort aussi, c'est le courage et toutes les luttes des peuples. Et on est encore trop isolés les uns des autres. C'est ça qui me frappe et la question c'est comment est-ce qu'on peut gagner, comment est-ce qu'on peut vaincre. Et je, je voulais réagir aussi à la première question. Oui, je pense c'est c'est pas les qui est qui est en Europe c'est les grands c'est les grands capitales c'est qui, qui est situé à, à Bruxelles c'est les grands monopoles internationaux c'est les grandes banques euh, qui ont dans l'Union européenne le pouvoir et ça a été déjà publié dans plusieurs articles, dans les journaux, etc. Comme quoi, par exemple, le traité de Lisbonne donne exactement cette orientation. Et c'est que les grands monopoles qui, qui, qui en profitent, qui veulent, euh, parce que leur productivité est énorme, parce que les richesses sont énormes, qui sont en concurrence les uns avec les autres, et ce qu'ils ont comme idée pour, pour, être, pour être devant dans la concurrence, c'est baisser les coûts du travail, casser nos droits et tout ça. Et je pense qu'il faudrait, c'est une lutte commune contre cette logique, contre cette logique et contre ce monde du capital. Et je pense qu'il faudrait se coordonner et, et réfléchir et déclencher des débats sur une véritable alternative à ce capitalisme. Il est, il est dénoncé, mais comment en sortir Je ne crois pas dans l'avenir la, dans la, dans de cette société, je ne crois pas dans la démocratie dans l'Europe. Il faut une alternative révolutionnaire, selon moi. Il faut complètement changer la donne. Et, euh, et je suis militante pour une, pour une société socialiste. Ne faut-il pas réêtre réintroduire la notion de la lutte des classes et du communisme. Comment sont réparties les richesses de tous les travailleurs Moi, je fais partie d'une association d'organisations révolutionnaires qui s'appelle ICOR, euh, Coordination internationale des organisations révolutionnaires, qui a appelé ses membres en Europe de se mettre en grève, euh, en, en action de solidarité dans toute l'Europe. Et je trouve qu'il faudrait que l'idée de la révolution doit à nouveau prendre le devant de la scène. Voilà pour ça, je voulais intervenir. Simplement pour réagir, alors, parce que c'est peut-être aussi le dernier qui a parlé à ce qu'a dit le camarade espagnol, sur les, euh, Bon, d'abord c'est vrai que Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, et c'est intéressant là parce qu'on voit bien qu'il y a une cohérence des politiques en Europe, parce qu'il y, y a une guerre, en tout cas, il y a une espèce de course effrénée pour l'extraction et, et euh, la privatisation de, du profit. Je parle pas de richesse sociale, on parlait du profit. Et toutes les lois qui sont prises... C'est clair qu'elles vont dans ce sens-là. La volonté de justement d'appliquer un contrat individualisé contre les conquêtes sociales de, que le mouvement ouvrier nous a légué, ça va tout à fait dans ce sens-là. Et on voit bien que la loi El Khomri, en fait, elle renvoie à, à des expérimentations, euh, disons, des capitalistes depuis euh, effectivement euh, 2000 et un peu avant. Ça, euh, c'est... Tout à, tout à fait net qu'on va vers une espèce de volonté d'aller vers, vers une transparence complète entre l'individu et euh, l'économie ou euh, le, le, la loi du profit en, en tirant un trait sur tout ce qui a pu entraver justement euh, l'extension du capitalisme y compris à des secteurs euh, où il y a encore peut-être 20 ans, on n'imaginait même pas que euh, le, le, le profit ou le capitalisme pouvait prendre en charge, enfin pouvait, pouvait euh, euh, euh, être, euh, se développer à, à, à des endroits où on on, on, on estimait que c'était pas du tout au marché euh, de le faire. Euh, ça, bon, voilà pour le premier point. Euh, le le deuxième, alors sur la démocratie, euh, alors il y a une crise d'accumulation du capital, c'est très net. Et l'enjeu, il est un peu là, même si c'est pas dit comme ça. Euh, sur, il y a, c'est très net aussi euh, que en Europe et en France aussi, à nuit debout, même avec des trucs. Enfin bon sur lesquels on pourrait revenir sur l'histoire, l'idée de, par exemple, la 6 République, etc. Mais l'idée, la, la, la crise de la démocratie représentative, elle est clairement là, y compris avec ce qu'on a vu même en Angleterre, etc. Et là-dessus... C'est très net que euh, fin, la, la crise, elle est aussi ça. Et c'est pas par hasard si euh, euh, en Espagne, on, on disait euh, démocratie réelle, je crois, à euh, Oraf Je ne sais pas si on dit comme ça exactement, mais je crois en espagnol. C'est très net que là, il y a aussi quelque chose de très clair et que le problème d'une alternative, elle passe aussi par euh, bah, il faudra bien qu'à un moment donné, on pose le problème de comment euh, ensemble, on se réapproprie un euh, devenir collectif, ce qui veut dire soustraire le, le travail de, de la domination du capital. C'est très clair. Et ça s'appelle effectivement un mouvement révolutionnaire. Et le problème aussi, que ce qui est très, ce que je voudrais dire aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des grèves, des journées de grève générale en Grèce, en Espagne, en France. Mais le problème, c'est que pour le moment, elles ont pas été, il n'y a pas eu de mouvement capable de relancer dans des assemblées générales, des comités de lutte, la grève. Général sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, et ça renvoie à une faiblesse du mouvement social et du mouvement syndical, et y compris les leaders syndicalistes en France en ont conscience et ils l'ont dit y compris à nuit debout, y compris le secrétaire général de la CGT est solidaire. Ça c'est un vrai problème aussi parce que du coup on est on est un peu face, il faut en gros il faudrait pouvoir inventer l'inconnu très clairement aujourd'hui, parce qu'à la fois il y a le mouvement ouvrier qui, qui nous lègue quelque chose, mais en même temps sans doute on est au bout d'un cycle et il faudra y compris aller vers une radicalisation de la démocratie. On doit, déposer, on doit dépasser la démocratie représentative telle qu'elle a pu exister, le parlementarisme, qui est en crise grave, qui aujourd'hui peut penser une seconde que nos députés, qui sont des fondés de pouvoir en plus des marches, peuvent nous représenter. Personne ne peut le penser. Donc ça veut dire réinventer à la base... Des formes démocratiques qui ont en plus dans le passé pris des formes très différentes. Hein. Le, la démocratie telle que pouvait l'entendre le mouvement ouvrier, euh, la commune, c'est pas euh, la troisième république pour aller vite de toute façon. Et en fait, là où je suis assez d'accord avec toi, ce qui manque aujourd'hui pour aller vers une grève générale reconductible éventuellement, bah, euh, c'est effectivement une alternative, un projet de société alternatif. Moi, là-dessus, on est clairement orphelin de l'idée communiste, hein, qui aussi a pris des formes, on l'a un peu oublié, très diverses, c'est pas que le stalinisme. Et c'est peut-être aussi ce qui manque aux gens pour faire le pas d'une grève générale ou en tout cas de bloquer l'économie réellement. C'est une alternative possible qui pourrait se dessiner dans et dans de, enfin des milliers de personnes pourraient se reconnaître. Et je voudrais simplement finir sur un autre point en France, clairement et sans doute aussi en Europe, qui empêche aussi le développement d'un mouvement de contestation généralisé, c'est que le problème du travail... C'est qu'aujourd'hui, la précarisation du travail et sa dévalorisation, en fait, hein, par la recherche du profit, son exploitation, euh, qui atteint des proportions hallucinantes quand même. C'est qu'il y a dans les autour de Paris, Marseille, Nord, on pourrait parler de plein de villes, où des gens ne travaillent pas, où sont face à la précarité. Et le travail, ils n'arrivent pas à donner du sens à leur vie à, à, à, en partant du travail. Et c'est aussi peut-être ce qui empêche euh, bah, une généralisation de la contestation à travers des modèles qui, contestent, qui concernent le travail. Il y a trois, quatre plus de paroles encore euh, Oui, ben, j'étais assez d'accord avec euh, le camarade sur effectivement euh, une situation sociale... Ah non, par contre, je ne veux pas le filmer. Je... Ah non, c'est mort. <rire> euh... <rire> Du coup, euh, que la, la, la précarisation massive fait que c'est difficile de s'organiser, de se retrouver, que peut-être les expériences de nuit debout des indignés ont permis de euh, trouver des nouvelles formes, de, de, se, de se réunir, de se retrouver. Euh, ce que je voulais faire comme remarque, c'est que... Je je pense que le syndicalisme est une forme d'organisation, est une forme de, de projet révolutionnaire euh, utile et, et effectif. Que là, ce qui se passe dans le mouvement, euh, dans le mouvement contre la loi travail en France euh, bah montre que quand même le syndicalisme n'est pas mort. Et même s'il y a d'autres formes d'organisation, euh, que ce bah n'est pas pour rien aussi qu'il y ait cette réflexion sur le travail et sur la réforme du travail qui viennent des syndicats. Euh, qui me semble que c'est. Hum, les exemples aussi de ce qui se passe en, en Espagne avec Podemos et ce qui a été dit avec euh, Syriza en Grèce, c'est que de transformer de la contestation sociale en euh, parti politique, enfin, d'essayer de, de regrouper des discours de contestation sociale en parti politique, euh, ça n'a pas forcément bien pris ou bien marché, ou en tout cas, ça. A, euh, euh, comment dire, ça a édulcoré, en fait, des, euh, des projets euh, sociaux. Et que euh, je pense qu'en France, on a à faire attention à pas euh, basculer, de finalement euh, s'essouffler et se dire que bon, en 2017, il euh, y aura les élections. Enfin, je pense que si on attend les élections, on va se casser la gueule et euh, ça va être un carnage. Et du coup, je pense qu'il faut plutôt euh, réfléchir à comment... On, on garde des forces, nos forces syndicales. Comment les syndicats aussi doivent euh, se bouger pour prendre beaucoup plus en compte la question de la précarité, pour pouvoir euh, voilà, transformer euh, les manières de se, de se retrouver, transformer les manières de fonctionner, pour pouvoir syndiquer encore plus euh, les travailleuses et les travailleurs précaires. Et voilà, c'est tout. Alors euh, moi, ça sera très très court. C'était plutôt une, une question, hein, euh, en même temps, en réfléchissant sur le mouvement français, c'est savoir effectivement, c'est dans les autres pays européens, est-ce qu'il y a eu des luttes contre euh, la sous-traitance, l'intérim, qui sont pour moi euh, des, des armes de destruction massive des droits collectifs euh, des travailleurs, et ce qui manque beaucoup justement un petit peu aussi en France aujourd'hui, sur le fait que bah, on se bat pour euh, le retrait d'une loi, on se, on se bat pour que ça soit moins pire. Mais il n'y a pas de revendication offensive contre ce qui fait qu'entre autres les droits des, des salariés sont vachement remis en cause. Et ce qui explique en partie que beaucoup de travailleurs qui sont dans la précarité, la flexibilisation des horaires de travail, qui sont dans l'intérim et dans la sous-traitance, ont énormément de mal à se mobiliser aujourd'hui et ne comprennent pas finalement tous les enjeux qu'il y a derrière la loi M. Khomri, c'est tout. Um. Il y, a, il y a trois prises de parole qui ont été faites. Et un là, un ici, un autre là. Et après, on va... Il y a un monsieur, on, on apprend. Donc on, on, on s'arrête là, après on, on a la parole et à, la, à la table et on continue. Je veux faire, faire clémaillère, donc euh, si tu... Alors moi, c'est juste, j'ai senti qu'il y a eu un petit débat entre vous. Je suis juste très curieuse de savoir de quoi il s'agit. Entre vous et vous, monsieur, je suis à faune. Vous avez une petite discussion qui m'avait l'air intéressante, vous deux. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, c'est juste ça. J'ai pas suivi tout le... Vous avez compris Je crois que le monsieur espagnol a compris. À la fin de votre intervention, vous vous êtes adressé à votre camarade. Et je sens qu'il y a peut-être un truc intéressant qui a été dit. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Pardon. Il y a une telle cohérence dans les plans qui ont été ici exposés que l'un des, des, de, de, de, des gens qui participent a posé la question est-ce qu'il y a une demande précise de la part du capital et des financiers qui leur a demandé d'élaborer exactement tous ces plans. Moi, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en réalité une bataille idéologique qui s'applique par des plans, mais qui avance. L'ordon utilise le mot de des nappes, comme il y a des nappes de brouillard qui sont relayées par les médias par les, les, les spécialistes, par, par ceux qui savent, etc., etc. qui vise à nous décrire une, une nouvelle épopée de l'histoire de l'humanité qui est celle que nous sommes tous des auto-entrepreneurs. L'héroïsme de nous transformer, chacun de nous dépasser, d'observer le, le, le, le, le voisin pour devenir plus compétitif de lui, devenir meilleur, un peu qui s'est introduit dans l'imaginaire à l'échelle mondiale, qui nous transforme tous, euh, bon, la formule a été utilisée, d'ubérisation généralisée. Et alors que la réalité sociale, c'est pas ces nappes de brouillard euh, qui, nous, qui nous racontent cette histoire, mais c'est un capital ultra concentré, ultra organisé, et qui a de plus en plus à son service, un État qui doit réaliser cette dislocation, partialisation des choses. Donc le problème, je crois, et c'est la question que je vous pose, c'est comment combattre pour un nouvel imaginaire Comment trouver les formes d'un imaginaire solidaire, où l'activité sociale redevienne une coopération euh, contrôlée à partir, disons, d'exemples de vie. Et c'est ça qui était les Nuits debout, moi j'ai trouvé. Cette façon de vivre autrement. La cantine, les, la, la solidarité, la forme de, de décider ensemble. Et donc, c'est un petit peu, est-ce que vos réflexions vous amènent à, euh, à, à cela, à l'échelle internationale, de comment on peut contribuer à constituer ce nouvel imaginaire, à partir duquel les luttes pourront euh, concrètes s'organiser pour défaire le capital. Et je termine par ça. Dans ce sens, face à ces théologies, tout le monde a pris à jouer le jeu. De qui ne veut pas changer la société est entré dans ce jeu. Et c'était spectaculaire ce qu'a dit le camarade espagnol. C'est avec l'introduction de la liberté syndicale en Espagne qu'on a disloqué tous les systèmes collectifs d'existence du, du, du, du prolétariat en Espagne. Et euh, dans ce sens, ça va de façon très très précise, je ne crois pas qu'on le leur demande, mais dans le monde syndical, ce poison est introduit, et moi j'ai deux questions à poser là-dessus. L'une, c'est que on en parle très peu, mais dans la loi du travail, l'une des articulations centrales c'est le compte personnel d'activité. Parce qu'on nous dit, nous entrons dans une société où il n'y aura plus de travail, les machines vont travailler pour nous, donc il faut que chacun sache qu'il doit être protégé parce qu'il n'y aura plus de travail collectif, chacun travaillera individuellement. On nous raconte cette histoire, qui, qui, qui pour ma part, je pense, qu'elle est fausse, s'il y a moins de travail, il euh, n'y a qu'une personne qui a posé ce, ce, ce problème pourquoi ne partageons pas le pourquoi on ne partage pas le travail comme revendication centrale, pourquoi il n'y a pas comme revendication centrale l'idée que euh, cette activité collective des hommes pour avancer, pour faire une société, euh, disons humaine, se partage le travail et ont du temps comme ça, libre. Euh, euh, euh, euh, libéré ça comme euh, revendication. la deuxième, le compte personnel d'activité c'est en réalité, chacun devient le gestionnaire euh, non pas euh, en fonction du statut qu'il avait comme employé ou euh, ouvrier mais chacun gère dans sa vie quotidienne son compte pour observer, pour cal calculer et c'est une forme de dislocation, moi aussi je trouve, de la solidarité. Pour terminer, le revenu, revenu universel, et il y a de plus en plus des forces patronales et de droite qui proposent aujourd'hui ce, ce, cet élément pour faire face justement au fait qu'il y aura beaucoup de chômage, comme élément visant à liquider tous les acquis sociaux, de le, de le remplacer dans un revenu euh, universel. Et dans ce sens, euh, euh, je, je me demande si ce n'est pas une forme également euh, qui conduit à la dislocation du, du, du front de classe. Euh, bon, bonsoir. Euh, je suis italien aussi et bon, j'ai vécu en France et euh, quelqu'un d'entre vous on s'est déjà connu parce qu'on a commencé à dialoguer à propos des de luttes à niveau européenne et transnationale euh, lors de notre de, lors d'un rendez-vous euh, les premières la première semaine de mai, de mai avec la Commission Europe. En place de la république et on a commencé à discuter à propos des différentes questions et notamment je reprends les documents que vous avez commencé à lire quand vous avez commencé cette assemblée qui c'était les documents partagés sur Framapad parce que vous avez touché un élément qui est central pour moi, pour le parcours politique dans lequel je suis engagée que c'est l'idée de, de penser en grève transnationale et c'est le rôle de la mobilité dans ce système d'exploitation. Parce qu'il n'y a pas que la loi du travail, la loi des jobs actes, euh, health, la, loi, la loi espagnole, mais comment, par exemple, cette loi s'inscrive dans un processus de construction d'une exploitabilité des travailleurs, des de, de chômeurs, et comment, par exemple, les migrants ils s'inscrivent dans cet, euh, dans cet, exploit, dans cet euh, processus d'exploitabilité à niveau européen, la construction des murs et la construction d'une un, précarité qui est tellement développée qu'ils n'est même pas touché par les lois de travail. Donc, même si on, on, on arrive à, à, à gagner contre la mise en place de cette loi, on a quand même une bonne partie de la, notre, de, de la population dans tous les pays qui est exploitable, qui reste exploitable et qui, qui n'est pas, pas du tout touché par euh, des questions liées à la loi de travail. Donc ça, ça reste un problème central dans les stratégies de lutte contre le, la loi de travail. De l'autre côté, je pense qu'il y a aussi une question liée aux syndicats, comment l'organisation des syndicats peut se répenser à niveau européen, parce que au, tous les syndicats, ils ont des structures internationales, donc comment on peut repenser aussi les rôles que cette structure a dans des luttes, dans l'organisation des luttes et aussi penser des nouvelles stratégies. Des, comment pour nous les problèmes c'était comment penser une grève qui soit vraiment transnationale, qui soit, c'est-à-dire qui ne soit pas un, un ensemble de luttes nationales, mais qui construise des mots, commun, des, des revendications communes. Parce que bien qu'on a des, des critères, des aspects communs qui, qui gardent. Les différents pays ensemble, les, qui, qui, bon, les projets européens, hein, on peut dire, il y a aussi des différences dans l'application, dans, dans la modalité d'appliquer les lois. Si on pense que la loi de travail, même s'il vient appliquer les niveaux par rapport à, à l'Italie, par exemple, ce n'est pas du tout la même histoire. Parce que même s'ils appliquent cette loi, la condition italienne était pire avant de l'application du Jobs Act hein, même. Et même, donc la condition c'est totalement différent aussi pour certaines questions. Oui, parce que quand même, ils se posent des problèmes. Nous, on a déjà 40 heures de travail. Le, eux, ils sont en train de... Ils se posent des problèmes un peu différents. Nous, on a déjà un niveau d'exploitabilité qui était un peu plus élevé. Ça, c'est évident. Les vouchers sont quelque chose que ça n'existe pas. Et nous, on a 15 millions de vouchers en Italie. Et ils, sont, ils vont augmenter. Maintenant, Renzi, il a, il a dit qu'elle va tout bloquer. Mais bon, c'est quand même... Il y a des différences. Et cette différence, on peut l'utiliser pour construire aussi un score commun. Mais ce discours ne peut pas être des revendications nationales aussi. On doit vraiment les construire à partir d'un problème européen et transnational. Parce que après l'Europe et la situation européenne se définissent aussi à travers ce qui est hors Europe, Parce que les, les, les chaînes d'exploitation, les chaînes de production sont transnationales et ne sont pas du tout européennes. L'Europe, pour certains aspects, est le niveau minimum de lutte qu'on doit commencer à gagner. Et... Et ça, je me pose un peu des questions, comment vous vous pensez ça, par exemple Vous pensez les rôles des migrants, les rôles des... des tout ça. Bon, désolé pour l'accent. Oui, je vais faire très court. Je vais, je vais faire très court. Euh, face à la cohérence des menaces et même la concrétisation de ces menaces, euh, pardon, excusez-moi. Face à la concrétisation de ces menaces dans plusieurs pays, est-ce que vous avez vu des opportunités localement et est-ce qu'éventuellement il pourrait y avoir des cohérences entre ces opportunités Est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'il y a des, des choses qui permettraient de pas simplement s'opposer à, à un système, mais d'aller un peu plus loin, de construire quelque chose de nouveau voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. J'étais court. Je, je, je pas être... Donc, euh, comment dire... Euh, oui, moi, je moi, je voulais vous poser des, des questions et rebondir un peu sur, sur différentes interventions. Mais euh, Bon, c'est vrai que je suis assez d'accord avec les différentes interventions. Euh, C'est-à-dire que euh, la contestation de la loi travail, je, je crois que ça ne suffit pas ou ça suffit plus. C'est-à-dire que ça a été un facteur déclenchant euh, de, de quelque chose, on va dire, d'un mouvement social euh, assez... Euh, Assez violent en fait en France, euh, enfin relativement violent en tout cas. Enfin, y a une... bon. et euh, comment dire, euh, c'est vrai que euh, il concerne en fin de compte beaucoup les personnes qui actuellement euh, sont en contrat à durée indéterminée, euh, mais finalement les précaires, euh, les, les, les gens voilà, qui sont exclus du, du système. Euh, finalement, euh, ont on, beaucoup de mal, enfin, moi, je sais pas, j'ai fait plein plein d'études, j'ai du mal à trouver du travail, je suis architecte, je pourrais que c'est difficile. Et, euh, on, finalement, quand y est, même si on torpille le CDI, euh, le problème, c'est que ça risque de pas fondamentalement changer mes conditions d'existence de, donc c'est vrai que du coup moi je suis assez intelligent pour comprendre justement en quoi ça m'écontente euh, des gens qui peuvent travailler, bah je sais pas où, dans les grosses entreprises qui euh, peuvent être soit des délégués syndicaux, soit pas délégués syndicaux du tout mais euh, qui veulent évidemment pouvoir continuer à payer leur loyer payer des vacances à leur famille, c'est tout à fait légitime c'est vrai que il euh, y a des secteurs dans lesquels on peut peut-être avoir envie de travailler par intermittence. Ça, c'est possible aussi. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais alors, c'est vrai que c'est difficile de mettre en avant ce genre de revendication parce que ça, ça pourrait être mal interprété. Enfin, je ne cherche pas à démolir le CDI en tout cas. Mais c'est vrai que euh, sinon, euh, voilà, c'est quand même une, une grosse... Euh Grosse question. Est-ce qu'il ne faut pas aller un petit peu au-delà de, de, de la revendication, de la contestation de la loi travail J'ai l'impression que ça ne, ça ne suffit pas. C'est vrai que le, ce que vous avez dit sur le partage du, du travail n'est pas, pas inintéressant, par exemple. C'est vrai que, euh, euh, voilà, ça... Fini. Il y avait La toute dernière, très bref, on, on va finir parce que sinon... C'est juste une question très courte euh, sur le Royaume-Uni, donc pour Thierry Labica. Euh, je suis désolé, c'est pas exactement sur la question travail, à proprement dit, plutôt sur la question du Brexit, sur la question des positions des syndicats, cest si à as des éléments de leur dissension, des différences. Qu'est-ce qui, euh, qu qui va créer euh, les différences de, de, de, de, au sein du syndicalisme euh, sur le Brexit actuellement Et un peu, qu'est-ce qui... Euh, euh, qu'est-ce que ça va être euh, les, les, les enjeux dans le syndicalisme autour de cette question-là euh, qu'est-ce qu qui crée tension et qu'est-ce qui crée désaccord euh, voilà ok donc euh, voilà, vous vous organisez vous-même donc juste euh, Peut-être que vous pouvez répondre à une question et passer la parole ou de quelques minutes, deux minutes, un truc comme ça. Et, et, et, on prend, as dit donc du coup on prend la parole trois, quatre minutes. Quatre minutes. Oui non mais c'est ça oui parce qu'en fait. Vraiment à 9h30. Ouais. Enfin je, je vais faire y compris plus court parce que et enfin parce qu'en fait. Parce que je suis très fatigué aussi. Non, mais il y, a, il, y a, il y a des choses très intéressantes qui ont été dites, bien sûr, et c'est hyper riche. Et, et, alors, je ne vais pas répondre à tout, oh, bien sûr. Alors, sur, sur la question des créanciers, c'est une question, une semble, qui revient assez, souvent c'est-à-dire, qui impose finalement ces, ces réformes Pourquoi ces réformes, elles viennent tout d'un coup là Pourquoi ces réformes, elles viennent, elles viennent là tout d'un coup, enfin, comme, comme, comme par hasard dans tous les pays et, et, en, même, en même temps enfin, je, bah, je pense que ça dit euh, d'une part aussi la fragilité euh, du mouvement ouvrier aujourd'hui mais c'est surtout, je pense que c'est une, une question économique, mais essayer de le développer même si on arrive à se révolter mais, enfin, les camarades grecs, c'est absolument extraordinaire c'est ce qu'ils ont en fait quand même ils ont réussi à s'organiser, ils ont réussi à, à, à, à battre un gouvernement ils ont réussi à s'opposer à la Troïka quand même, avec un référendum. T -t -t -t Tout cela, ils, ils ont réussi à prendre le pouvoir. Nous, on n'a pas encore. Nulle part. Les Grecs, ils l'ont fait. Et néanmoins, ils ont été battus par plus fort que et ils étaient seuls, enfin je veux dire on est, on est dans ces moments historiques effectivement, c'est pour cela que la, la question, la question du, du comment et la question des Seychelles et, et, me semble absolument essentielle parce qu'aujourd'hui le nouveau capitalisme enfin, le, le capitalisme est néolibéral néolibéral, enfin, et si, si on s'appuie sur la géographie sociale enfin, c'est vachement intéressant, des gens comme David Harvey ont on des absolument fascinants sur la manière dont aujourd'hui le territoire a été eh, complètement euh, excusez-moi le mot, bouffé donc annihilé par le temps donc les territoires qui étaient hier en mesure de construire des, des, des, des monopoles, de protection par exemple la ville de Roubaix dans le nord de la France où j'enseigne avec deux camarades qui sont venus et qui sont là derrière, la ville de Roubaix qui, était, qui avait été en mesure de, pendant un siècle et demi de construire des protections et un système aussi de, de reproduction de la main d'oeuvre, etc. Enfin la ville de Roubaix qui était historiquement aussi un lieu d'expérimentation sociale vachement intéressant. Bon, Aujourd'hui, elle n'est plus en mesure de résister du fait de cette accélération et à moindre coût, effectivement, des de échanges économiques. Et un peu aujourd'hui, la logique du capitalisme néolibéral, c'est effectivement l'employabilité, c'est chacun contre tout le monde. Enfin, je veux dire, la logique de concurrence généralisée, donc à tous les niveaux, donc à échelle individuelle, mais à échelle aussi des pays, des luttes entre territoires et entre pays, les pays entre eux. Et on est un peu dans cette course freinée à la concurrence. Pour nous, les pays du Sud, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on a à offrir Rien. Je l'ai dit avant. Nos bras. Enfin, c'est le cas pour l'Italie, du Sud notamment. C'est le cas pour les camarades grecs. C'est le cas pour les Espagnols. Mais c'est évident. On n'a que ça à proposer. Et un peu, je pense que les modèles qui ont en tête à Valls et compagnies, c'est pour faire face à, aux Chinois. Il faut faire un truc un peu similaire quand même. Et en France, avec la petite différence entre la France et l'Espagne, que l'Espagne c'est un pays qui... Que la France est un pays... Il faut que je coupe, ouais, vous voyez, donc on n'a pas le temps d'aller au bout, je suis désolé. Que la France est un pays qui, voilà, qui a... Qui a en Espagne, 60% du PIB est produit par des multinationales étrangères. C'est quand même une grosse différence avec, un, avec le cas français. Bon, vous avez... Bon, je, je passe la parole... Non, non. Oui, on a vraiment très peu de temps. Moi, j'essaie d'être télégraphique sur deux, trois éléments, euh, notamment le rôle des créanciers euh, dans cette euh, uniformisation des, des requêtes. Moi, je pense que les créanciers n'agissent ne, ne, pas d'eux-mêmes. Il y a une responsabilité politique des États nationaux pour le coup, oui, pour créer cette... D'ailleurs, euh, Union monétaire qui est apte à euh, la financiarisation de l'économie, donc la recherche du profit, ça a été dit par plusieurs interventions, qui est la cause principale de ces lois de travail qui en sont, euh, disons, la... Euh, la conséquence hein, donc de, la, de la recherche du profit maximal pour euh, l'investissement, pour la, euh, pour la euh, spéculation et le, le projet européen tel qu'il est, il est au service de ça. Donc euh, oui, mais ce n'est pas les mauvais créanciers banquiers, c'est un projet politique porté par nous, par nous, par les, les, les communautés nationales en tant que partie même de l'ex-gauche qui l'ont dessiné. Donc, on va voir nos voisins et ils portent la responsabilité. Ce pas des obscurs banquiers. Euh, euh, sur la question, donc, du coup, d'où sont les rapports de force pour euh, inverser ou pour lutter contre ça Oui, je rejoins absolument la camarade sur le syndicalisme. Pourquoi Parce que les partis politiques, non seulement... Euh, on l'a vu, c'est pas vouloir changer de social démocratie un petit peu plus pro proprette qui va qui va changer les donnes. Ce n'est pas le problème des hommes et des femmes qui se présentent. Ce n'est pas le problème des programmes autant de démocratie disons participative ou à la Podemo. Ce n'est pas ça. C'est le problème ce que c'est pas le terrain de la lutte. Les parlements ne sont plus le terrain de la lutte. Donc effectivement, par contre, je vous invite à regarder, tout le monde, aujourd'hui, on a observé une homogénéité dans ces demandes euh, et dans ces lois de travail. Je vous invite à regarder et à faire le parallélisme avec les accords de libre-échange. C'est-à-dire, ce qui compte le plus dans ces lois de travail, c'est l'abattement des barrières non tarifaires, en fait. Malgré tout, malgré tout, même si on a des baisses de, de, de, de salaire. Même si, en fait, c'est les baisses non tarifaires. C'est les baisses non tarifaires... Comme dans le cas italien, la question de l'article 18, la, la, la, la question du licenciement, comme dans les cas d'autres pays, euh, également le statut. Et maintenant, les prochains visés, c'est clair, c'est les contratations collectives dans les différents pays qui ont des formes différentes. C'est le statut des fonctionnaires, hein, c'est évident. Donc le rapport de force, il est tout de même là et ça, ça rejoint, ça rejoint la question de euh, salariés salarié encadrés, protégés versus armé de armée de réserve. Dans l'armée de réserve camarade italienne, tu touches une question cruciale, hein, l'Europe aujourd'hui est en train de, de faire de la question des migrants, une carte de, de disons, une, de, de, de, une preuve du fait qu'elle est en train de construire un armée de réserve à laquelle les migrants participent et incrémentent. Donc, et cette vision, il ne faut jamais l'avoir d'ailleurs migrants versus précaires européens, mais c'est exactement la même visée. Par contre, sur le rôle du syndicalisme, et là je termine, il faut une révolution dans la conception même du syndicalisme, donc le syndicalisme qui s'affranchit de ces différentes branches nationales et co, co gestion du pouvoir euh, à différents niveaux parce qu'on est tous pareils mais tous différents euh, il doit s'affranchir de son rôle subalterne et d'accompagnement et d'action de, de, mutualiste uniquement euh, et qui accompagne l'adoption la, des lois et il doit effectivement devenir sujet politique parce que c'est là quand même encore que dans nos pays, et je pense à l'Italie je pense à la France, je pense à l'Allemagne c'est là où résident quand même euh, les seules organisations de masse et ça c'est un constat et donc pour juste faire un clin d'œil à l'ami la révolutionnaire je pense que déjà il faut commencer par des situations dans laquelle un rapport de force et euh, une constitution de, de, de mouvement de masse est possible et c'est là en fait que ça se passe donc la question du travail euh, protégé aujourd'hui par les syndicalismes est quelque chose à défendre parce que c'est une barrière non tarifaire qui va, à, si elle tombe tombe derrière. Euh, j'ai peu euh, compris des questions, euh, mais euh, je vais répondre euh, à ce que j'ai euh, compris. Euh, je suis d'accord avec euh, mon camarade italien. Euh, C'était la question, il faut un changement euh, complet, démocratique, socialiste. C'est vrai. Mais nous n'avons pas le sujet, le pouvoir, l'organisation, les organisations qui pourraient le faire. C'est un fait. Mais nous sommes, il me semble, dans une relance démocratique dans toute l'Europe, après 50, 60 ans de antidémocratie représenté aussi par la Commission européenne. Et il y a beaucoup, beaucoup plus de combats dans tous les pays européens que nous connaissions, qui ne sont reportés dans nos médias. Euh, il y a un potentiel que je dirais dormant. Même dans les États-Unis, nous, nous avons vu que, comme, euh, par le néant, il y a euh, une résonance énorme pour euh, un politicien comme Bernie Sanders qui parle, qu'est-ce qu'il veut Je ne sais pas exactement, mais, mais qui parle d'une un, sorte, un, sorte de socialisme. Mais l'Europe n'est pas encore une affaire européenne. L'Europe est partie d'un capitalisme transatlantique. Et pour savoir plus qui est celui contre nous combattant, il est nécessaire de savoir plus précisément qui est cette, euh, comme euh, je le dirais, la classe capitaliste transnationale aujourd'hui, avec beaucoup de souches et de régions, mais qui est euh, dominée par le capital stationné dans les États-Unis. Et euh, nous ne savons pas très beaucoup avec euh, ces structures, euh, ces connexions, ces pratiques euh, euh, qui nous euh, régnent. Euh, je crois que nous, que nous avons besoin d'une légitimation pour nos combats plus, plus euh, expandus et c'est aussi euh, les droits de l'homme universels et peu de gens connaissent, savent que dans les droits de, universels de l'homme, il y a des droits à au travail et un travail sûr et un travail bien payé et à des congés payés et tout ça et tout ça et euh, pour euh, finir il y a une, une courte remarque euh, la chine c'est le pays avec le plus beaucoup plus de grèves dans tout le monde et la Chine est la seule grande région économique où, depuis à peu près dix ans, les salaires montent. Et depuis un an, en Chine, il y a la possibilité de raccourcir le temps de travail par un demi-jour par semaine, avec le même salaire. C'est peu connu, hein? Pour réfléchir. Okay. Bon, bah, je vais essayer de, de répondre les, les questions hein, dans, dans l'ordre. Donc, euh, j'ai euh, la première question. Euh, dans la première je ne sais pas si la personne qui l'a posée est toujours là sur les créanciers. Euh, voilà. Et donc euh, j'ai beaucoup aimé parce que dans la question, on voit qu'il y a une confusion entre, <coughs> entre les institutions européennes et les créanciers. J'ai sans doute contribué à cette euh, confusion à cause de mon exposé qui traite du cas particulier de la Grèce, où il s'avère que les institutions sont aussi euh, des créanciers du pays. Et c'est ce qu'on appelle les créanciers institutionnels à savoir le FMI, euh, le mécanisme européen de stabilité, mais aussi les États nationaux européens qui ont prêté à la Grèce. Et pourquoi ça s'est passé ainsi euh, Les États, euh, le FMI et, le, et la Banque centrale européenne ont prêté à la Grèce pour acheter justement euh, les, euh, les, la dette grecque détenue par les banques privées euh, en grande partie, allemande et française. Et donc, on a là, justement, un cas de, euh, où on voit la, la privatisation, de, enfin, la, la, la, la socialisation du, du risque, hein, le risque pris par les banques privées françaises et allemandes, qui, en prêtant à la Grèce, ont simplement fait un acte comme n'importe quel entrepreneur qui investit un capital, eh ben non, euh, ce sont les États qui prennent les relais. Et donc... Euh, Bon, et ce qui nous mène aussi euh, à voir un autre aspect des choses, on parle euh, les banques qui d'ailleurs sont beaucoup pengneusemos avec euh, les autres euh, les autres domaines du capitalisme, il a pas aujourd'hui, il n'y a pas de séparation entre le capitalisme industriel et le capitalisme financier. Il faut savoir que tout ça euh, tout ça communique. Et euh, tout ça est mu par un seul principe, la recherche du maximum de profit. Et euh, donc, euh, on parle de compétitivité, mais en fait, derrière le mot compétitivité, il y a une autre réalité, c'est la recherche d'un maxim, maximum de profit de la part du capital. Et donc, euh, derrière cette compétitivité, donc, il y a toutes ces euh, lois à travail que nous avons ici euh, présentées in extenso dans toute une série de pays européens du nord au sud. Euh, et euh, aussi, euh, dans les directives des institutions européennes, il y a un autre, un autre mot-clé que je, je vous incite à rechercher tout ça. C'est un travail que nous avons commencé à faire dans la Commission européenne et que nous allons poursuivre. Il y a la notion euh, d'équilibre pérenne, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas, euh, cher euh, François Hollande, que votre budget d'État soit équilibré. Euh, vous nous montrez, nous ne nous croyons que dalle, vous aurez pu très bien les avoir manipulés. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons, nous voulons que la France, euh, que, que, que, que, que, que les, les, euh, le budget de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce, de n'importe quel pays soit le moins possible, exposé euh, que, que, que la, les dépenses publiques soient les plus basses possibles, que euh, l'action économique de l'État soit au plus bas niveau, pas, car cela, selon la doxa néolibérale, qui est incarnée par les institutions européennes, incarne justement le concept d'équilibre pérenne. Euh, C'est trop tôt euh, Non, mais je chronomètre, hein 3 minutes, oui, j'en ai une, une et demie encore, hein. mais là, euh, non, je vais prendre. Oui, euh, <coughs> donc, euh, comment gagner Bah, euh, en évitant de perdre, je crois que euh, la, la réponse elle est là. Je vais donner trois exemples. Été 2011, suite aux grandes manifestations en Grèce, il y a une, une mouvance pour réunir toute une série de, de, de groupes et de parties de gauche dans l'aile. Gauche de Syriza pour créer un mouvement qui serait là, non pas pour revendiquer le pouvoir le gouvernement par la voie des urnes, mais qui serait là pour mobiliser les mouvements sociaux et qui renverserait le pouvoir de la droite par la voie du mouvement social. Ça n'a pas marché, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Deuxième cas de figure, été 2013... Euh, le mouvement social reprend de l'ampleur car c'est un gros mensonge de dire qu'on en est là, là où on en est parce qu'il n'y a pas de mouvement social c'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement social c'est parce que justement il n'y a pas d'élite politique capable d'insuffler quelque chose à ce mouvement social et de le coordonner et bien au contraire ces élites politiques sont là pour s'aborder les mouvements sociaux et c'est ce qui s'est passé en Grèce en 2013 où Syriza justement en plein milieu d'une action de grève dans l'Éducation nationale a arrêté cette grève alors que le pouvoir en place était tout à fait fragile et prêt à basculer. Je m'arrête là. Est-ce qu'il est qu faut que je fasse un écou et, et que je parce que je suis pas bon pour ça. Je suis, pas, je suis vraiment pas bon, mais je peux essayer. À haïku politique qui nous fait euh, trans, qui, qui nous euh, qui opère une, la, la transition au socialisme tout de suite non mais euh, bon j'essaie de dire très vite sur la question des banques moi je suis pas très compétent là-dessus mais il y a une chose que j'ai observée c'est qu'au mois de mars la Banque centrale européenne a proposé un taux de zi-, moins 0,4% aux banques qui euh, facilitent les prêts ça veut dire que si moi je suis une banque et j'emprunte à la BCE je lui rembourse moins que ce que je lui ai emprunté c'est même plus le prêt gratuit c'est le prêt qui me rapporte Récemment, la région Île-de-France, j'ai lu ça dans les échos, il y, a, il y a deux semaines. Alors Comme je comprends lentement, il faut que je le relise plusieurs fois. Mais j'ai compris que la région Île-de-France avait mis en place hein, tout récemment un truc pour euh, faciliter euh, le prêt euh, des prêts à des petites boîtes, etc. C'est-à-dire etc. que ce qu'on voit là, c'est que la crise de 2008 a été occasionnée par les banques. Je ne fais pas un dessin, on est un peu familier avec ça, etc. Qu'aujourd'hui... En vérité, le néolibéralisme pour les capitalistes n'existe pas. Il y a un super état social, mais vous avez des problèmes les banques. Mais on va vous prêter à moins 0,4%. Et le coût de la merde de tout ça, on va le transférer sur les marchés du travail, sur la force de travail, sur les salariés, etc. Et là, le travail, moi, je la comprends exactement comme le transfert de l'anarchie du capital. Alors, on connaît bien cette histoire. Alors, plusieurs décennies d'État social ont encadré on ça, ont limité ça, etc., de manière parfois avec des luttes héroïques. Mais là, on est dans une phase où ce transfert se fait massivement sur l'intensification du travail, sur l'environnement, sur les coûts de santé, voilà. Et ce qui, pour nous, euh, représente des terrains, de le, milieu, le monde militant, des terrains d'intervention radicale, que ce soit sur les questions d'environnement, que ce soit sur la question du travail, euh, que ce soit sur la question de la santé. Bon. Euh, puisque quand on puise dans les corps, hein, euh, Marx euh, parlait déjà, emprunter cette métaphore bon, à quelqu'un d'autre, mais de la, de la du, hein, du, bon, voilà jusqu'au dépérissement des corps, comme dit, parlait de, le disait le copain tout à l'heure. Hein. Donc ça, la, la santé, ce n'est pas juste l'affaire de médicaliser la violence du capital, c'est une dimension de santé. Voilà, quand on, on a une espérance de vie qui descend à moins de... À moins de enfin qui recule, par exemple, bon, ça, ce pas une abstraction. Bon. Donc... Euh il euh, y a un super état social pour le capital. Le néolibéralisme, c'est pour nous. Hein? Bon, et moi je suis fonctionnaire. Alors déjà, c'est un peu moins pour moi. Alors il y a des gens qui disent, ils aimeraient bien que ça pète pour, ma, pour moi aussi, mais je n'ai pas, pas prévu de me rendre les armes si, si vite. Quoi. Bon. Euh, voilà. Et, et quand les capital. On merdait dans une entreprise, etc. Ils passent dans un État, ils ressortent dans le comité d'administration d'une entreprise, ils passent un autre truc, ils passent un truc, et à Gazprom, et à ci, et à ça, ils reviennent dans des institutions internationales. Non, ils sont, C'est bon. Donc le néolibéralisme, pour ces gens-là, en vérité, n'existe pas. On pourrait le dire comme ça. Le néolibéralisme, c'est pour nous. Alors... Très rapidement, parce que je, je, je m'attendais à la question du Brexit, et, et bon, alors je, je voulais juste une autre chose que je voulais dire. Bon, j ai, j ai, bon, pas terriblement écho précédent, je vais essayer de faire mieux là. Mais effectivement, dans tout le tableau qu'on fait, comment, euh, au bout du compte, est-ce qu'on nomme la conjoncture dans laquelle on se trouve C'est-à-dire, il y a des luttes, on voit bien qu'il y a des formes d'oppression qui se radicalisent, des États, des gouvernants qui deviennent de plus en plus coercitifs, et autoritaires, des Philippines, au Brésil, en passant par la Russie, Israël, etc., etc. Je veux dire, et la France, bien entendu. Non, en France, on a une brochette de petit Poutine qui disait Je gouvernerai par décret, je vais péter les mecs de Notre-Dame-des-Landes, vais... bravo, bravo. Bon. Euh, donc, il faut que, pour se durcir comme ça, il faut qu'ils aient un peu la trouille de leur propre projet d'ailleurs. Hein. Voilà. Bon. Euh, alors, on a. Dans, dans quel moment est-ce qu'on est C'est -ce qu ça, ça qui est difficile. Le mouvement ouvrier, alors là, c'est vraiment difficile à, à dire comme ça, mais le mouvement ouvrier s'est construit. Depuis deux siècles, avec l'émergence du salariat et de l'État-nation, là, le, le mouvement ouvrier, il doit se construire avec des choses qui sont la supermobilité du travail, l'éclatement des collectifs de travail, euh, quelque chose qui n'est plus l'émergence du salariat, mais la destruction des, du salariat et des droits qui sont attachés au salariat, euh, et avec... Euh, euh, des formes d'internationalisation, de, de, de, de globalisation, qui, ce qui ne correspondent plus au modèle de l'État-nation historique. Bon, alors, je, je, mais passons vite là-dessus. Mais donc, on a cette grande difficulté à nommer le moment dans lequel on est. Je pense qu'il y a un enjeu qui est théorique, théorique et à la fois politique pour nous. Alors, et juste la dernière chose, pour le, le Brexit, probablement que vous ne comprenez rien à ce que je dis, moi encore un peu, mais je, je, je, peut-être que là-dedans, il y a encore des choses qui sont un peu claires. Sur le Brexit et sur les sit la situation syndicale, euh, euh, il y a un bon précédent pour cette histoire-là. En 2006, il y a une raffinerie de Total dans l'Est de l'Angleterre qui s'appelait Lindsay Oil. Et ça a, il y a eu une grosse querelle sur les travailleurs postés. Des boîtes ont fait venir des travailleurs d'autres pays européens en cassant les, les quelques normes d'emploi restantes en Grande-Bretagne. Il y a un gros conflit là-dessus. Et la position des syndicats, ça a été comment est-ce qu'on défend des normes d'emploi, etc., sans entrer dans des emplois pour les Britanniques et pas pour les autres, etc. Et pour l'histoire du référendum, ça a été pareil. Et sur pour beaucoup, beaucoup d'organisations syndicales, il n'y a, a pas eu de prise de position, un peu comme sur le référendum écossais, d'ailleurs. Ça a été, voilà, il faut se faire une opposition, mais les, les, les, les organisations syndicales pas mal fragilisées veulent pas s'aliéner une partie de leurs... pardon, veulent pas s'aliéner une partie de, leur, de leurs adhérents, de leurs militants. Donc, euh, si on va, par exemple, sur la page d'un très bon syndicat qui s'appelle PCS, avec un très bon leader syndical qui, qui, qui s'appelle Marx Watkin. Il y a toute une page de quels sont les enjeux du référendum. Faites-vous une opinion. Posez ces questions-là. Documentez, etc. Et donc il y a eu ces démarches-là. Et les grosses organisations comme Unite ou Unison, qui sont vraiment des gros gros morceaux, ou plus petits RMT, etc. Bon, ont plutôt été proches de la nouvelle direction en fait du Parti travailliste. Ce qui est en train, c'est un drame shakespearien là. Hein euh, je, et si, alors voilà, donc il y a quelque chose qui se noue entre des organisations syndicales assez ennuyées, parce qu'historiquement la gauche britannique a été plutôt hostile à l'Europe, etc., a plutôt été eurosceptique, parce qu'il ne faut pas s'aliéner une partie de l'électorat, parce qu'il ne faut pas faire campagne avec les mecs qui font des campagnes xénophobes et aussi parce qu'il faut essayer de continuer d'apporter un soutien à la direction, à la direction travailliste, c'est-à-dire à Jeremy Corbyn, Corbyn, Corbyn pardon, et John McDonnell qui sont en train de se faire dégager par... Oh, enfin, ça fait six mois qu'on essaie de les dégager, hein, euh, par euh, une engeance de vermine. Hein, c'est un constat clinique. Hein. Et si le Parti travailliste arrive à se débarrasser de Corbyn, on peut espérer et prévoir qu'il se, qu se détruise comme le PASOK, comme le Parti socialiste en ce moment. Moi, c'est un souhait que j'aimais, voilà, j'espère. On peut faire le pari ensemble, on peut revenir ici dans quelques mois et on verra ce que ça aura donné. Hein. Mais donc, voilà, sur, je, je réponds que très partiellement à ta question. Mais sur... Euh, la situation syndicale, il y a une position ambiguë qui est héritée de positions antérieures, qui renvoie à la difficulté de ne pas faire campagne sur des terrains, sur le terrain de l'adversaire, de ne pas encourager ou de décourager des militants, des adhérents. Et, et en plus, en Grande-Bretagne, on sait très bien que le service et j'arrête avec ça, que le service national de santé, que l'industrie lourde, l'industrie manufacturée n'a pas été détruite par l'Europe. La désindustrialisation britannique, mais Margaret Thatcher et la suite s'en sont parfaitement occupés eux-mêmes. Donc quand on leur dit « Ah, c'est l'Europe, l'emploi, etc. », c'est pas, pas une affaire européenne dans ce, ce cas-là. Hein Donc... Euh, voilà, donc il y a des ambivalences là-dessus, mais qui se nouent aussi autour de la question plus conjoncturelle plus récente de l'élection, de la désignation de Jeremy Corbyn, qui était plutôt une bonne nouvelle pour nous, hein, à la tête du Parti travailliste en septembre dernier. Pardon, c'était un tout petit peu confus, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler. Il ne reste plus de temps Et la situation est objectivement confuse, c'est sûr. <rire> ouais, donc... De toute façon, comme j'ai très très peu de temps, je vais juste me concentrer peut-être un peu sur les questions les questions syndicales, où je pense que à la fois extrêmement simple et extrêmement compliqué, mais, mais la première chose malgré tout, c'est de faire correctement son boulot de syndicaliste. Bon, et Parce que, parce que concrètement, ce n'est pas vrai que voilà. Il y a peut-être des secteurs où c'est vrai, mais en tout cas, moi, c'est pas le mien et je connais pas. Euh, où on peut faire correctement ce boulot de syndicalisme sans se préoccuper de la question de la sous-traitance, de la question de la précarité, euh, de la question du racisme, de, etc., etc. Bon, parce que dans les entreprises, il y, y, y, y a tout le monde, il y a tous les problèmes qui sont euh, euh, posés. Alors bon, c'est un problème en, en tant que tel, hein, d'un certain type de structuration syndicale de ne pas faire ça. Mais la première des choses, c'est de considérer... Considérer qu'à partir du moment où on bosse au même endroit, même si on n'a pas le même statut, même si on n'a pas le même patron, même si on n'a pas le même nombre d'heures, même si on n'a pas la même convention collective... Euh, on, on est euh, on est ou en, en tout cas job c'est de, de faire en sorte qu'on soit effectivement un collectif de travail capable de se défendre euh, collectivement bon euh, donc après bon ça renvoie à plein de discussions qu'agit hein, toujours le mouvement syndical sur euh, l'interpro le machin etc mais ça euh, euh, mais ça je passe et, et, et la, la deuxième chose euh, c'est quand même que alors ça, ça fait ça fait vieux mais pour moi le syndicat il a toujours du, une double tâche. Bon, et que... Alors après, il y a des vocabulaires différents selon qu'on est à la CGT, à la Solidaire, etc., où on va parler plus d'un syndicalisme de transformation sociale, d'un syndicalisme de lutte de classe, machin, etc. Mais, mais qui assume l'idée qu'on euh, fait pas juste de la défense au quotidien, mais qu'on se pose les problèmes de l'ensemble de, euh, de euh, la société, euh, etc., quand on fait du syndicalisme. Et, et de toute façon, on peut pas échapper à ce truc-là. Moi, je partage... Euh, je pense que c'est extrêmement important cette dimension du néolibéralisme et de, de, ce, de ce, cette espèce d'imaginaire qui nous est imposé euh, du euh, « tous, entreprene, euh, tous entrepreneurs » et on est entrepreneur de sa propre santé, de, voire de son capital euh, santé, on est entrepreneur de sa propre carrière, de son employabilité patin et couffin. Bon, sauf que quand on est un militant euh, syndical dans une entreprise, ça on y est confronté tous les jours parce que ça génère une souffrance mais incommensurable, incommensurable. Enfin, je veux dire, personne ne va bien, quels que soient les secteurs. On, on est rattrapé au plus profond de soi-même dans, sa, dans sa, sa santé, dans sa... Euh, voilà. Et, et, et si on, on, on s'attaque pas à ça, on, on fait que la, moitié, euh, euh, que la moitié du job. Donc du coup, la question, effectivement, euh, que dans ce qu'on essaye de faire, on essaye de... de quand même de, de, de, de se dire qu'on fait tout ça aussi parce qu'on essaye de se projeter pour un autre monde, un autre fonctionnement de la société, etc. Moi, j'avais juste une petite remarque par rapport aux camarades de l'État espagnol sur, sur euh, l'articulation euh, régime d'accumulation, démocratie. Bon, parce que malgré tout, je pense que cette question démocratique, elle est au cœur, y compris de la contestation qu'on a du régime d'accumulation. C'est-à-dire que cette idée qu qu'il qu n'y a, a rien qui se discute... Il n'y a, a rien qui est discutable au sens où, où on peut le décider, etc. C'est-à-dire c'est un, un renoncement... Enfin euh, un effacement total de tout ce qui ressemble de près ou de loin à, à la politique au sens intéressant euh, du terme. C'est-à-dire qu'on peut décider, etc. Et ça, ça renvoie quand même pour moi beaucoup, y compris à des acquis des ancêtres euh, du mouvement euh, syndical en termes d'autogestion, euh, d'autoproduction, de comment on décide de ce qu'on produit, de comment on le fait. Et de réintroduire, y compris cette notion de délibération au sein même du travail réel tel qu'il est, et y compris les gens qui travaillent sérieusement sur cette question euh, du travail. Je pense à des gens comme Yves Clot, etc. Bon, explique bien en quoi la délibération, le conflit, etc., autour de cette question du travail est une question essentielle aux questions de, de santé euh, euh, au travail. Voilà. C'était un peu acrobatique. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement les camarades qui sont intervenus. Merci beaucoup. Et merci à. A vous aussi d'être resté jusque là. Je vais euh, juste faire une petite annonce, puis euh, Verven en fera une autre après, très rapide. Donc euh, pour ce qui est de la Commission Europe et de la Commission Économie Politique, on vous donne rendez-vous le 5 juillet après la manif, euh, très probablement sur la place, pour euh, fêter ensemble les un an donc, euh, du non au référendum en Grèce le 5 juillet dernier et euh, continuer. Voilà, continuer un débat et une discussion. Donc, ce sera les, les deux commissions en même temps. Ça fait tout le tour. Bon, euh, non, c'était pour finir sur euh, quelques mots sur la suite. D'abord, pour dire que euh, on a les moyens de continuer à avancer et parce qu'on a fait des cadres d'alliance qui ont été des cadres d'alliance importants, c'est à dire que il y avait les jeunes, il y avait les syndicats, il y avait les Nuits debout, euh, il y avait des activistes sur Internet. Et que ça ne veut pas dire que tout ça était tout le temps très harmonieux ou que tout le monde était toujours d'accord. Mais je pense que ça nous a donné une force assez considérable et que ça nous a donné le sens de la durée. La deuxième chose est qu'on était tous et toutes acteurs dans cette affaire. La deuxième chose, c'est que euh, ces cadres d'alliance, c'est aussi des cadres d'alliance dans lesquels on peut tous et toutes être acteurs et actrices à l'échelle internationale. C'est-à-dire j'ai parlé tout à l'heure des expériences à la frontière belge. Je pense qu'il y a des choses qui se jouent à Calais, qui pourront se jouer à Calais demain avec nos camarades en Grande-Bretagne, mais que ça, c'est aussi des choses qu'on peut mettre en œuvre. Le dernier point que je voulais souligner, c'est qu'il en a été question au sujet de la Grèce. Il y a aussi des expériences, et c'est des expériences très importantes quand on parle de la question des migrants, de la question de la précarité, c'est-à-dire qu'il y a aussi des expériences de gestion sociale, d'organisation sociale, euh, d'autogestion, etc., qui sont aussi une manière de prendre, en charge, de prendre en charge un certain nombre de choses à la base et, et d'agir de façon très concrète. Ça ne nous donne pas la victoire et la solution, ni même... Euh, tout, toujours les revendications communes, mais c'est aussi un moyen d'avancer ensemble. Et dernier point, l'intersyndicale c'est donc, donc réunie ce matin. Elle appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 5 juillet, donc, euh, où il y aura l'initiative dont a parlé Alexis euh, le soir. Euh, il y a une manifestation qui qu a été déposée, euh, y compris à Paris. Donc il y aura euh, euh, une échéance là. Il y a des discussions qui vont continuer après, puisque l'intersyndicale se réunit le 8 juillet pour discuter de l'été et aussi de la rentrée. Et c'est à nous aussi tous et toutes de faire pression pour que toute cette énergie-là qu'on a mis 4 euh, euh, mois à accumuler, etc., et on, dont on voit aussi le, le résultat ce soir dans le, la qualité des débats qu'on a, et bien pour faire rebondir ça dans, euh, dans un sens positif encore plus, tôt, euh, plus loin. Voilà. Alors simplement, je vais demander à tout le monde de sortir très vite. Voilà. Et euh, si les discussions continuent, qu'elles continuent plutôt dehors pour qu'on libère la...